Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Vendredi 14 avril 2023, nous mm -hmm. recevons Placide, militant de la lucha, activiste des droits humains à Goma. Monsieur Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent dans différents coins de la ville mm -hmm. et dans différents coins du monde entier. Mm -hmm. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous allez bien. On se porte moyennement bien, oui. malgré les contestes sécuritaires qui prévaut euh, dans toute la province du Nord-Kivu. Mm -hmm. Mais quand même, nous tenons le coup. Là, on commence par cette question liée à la sécurité à Goma. En tout cas, la criminalité urbaine est en hausse dans la ville de Goma. Il faut préciser que des jeunes nous avons appris, mais Hier, nous avons publié un jeune qui a été tué hier soir. mais Nous apprenons ces matin. Il s'agit de deux jeunes tués par balle, ce qui donne un nombre d'au moins 10 personnes tuées depuis le début de ces mois. Qu'est-ce qui explique cette montée de, de criminalité dans la ville de Goma, la capitale d'ailleurs C'est déplorable. Nous ne pouvons que fistiger d'abord cette recrudescence de l'insécurité dans les chefs-lieux de la province du Nord-Kivu. Nous ne pouvons pas aussi refuser de ne pas marier cette montée de l'insécurité avec la crise sécuritaire qui est dans les territoires environnant la ville de Goma. À cela s'ajoute maintenant certaines insuffisances stratégiques de certains de nos agents de l'ordre. Et au-delà de ça, vous allez voir. Malgré multiples dénonciations de la population, ben, euh, les autorités militaires de l'état de siège, bien sûr, mm -hmm. ne parviennent pas vraiment à contrôler les lèvres Parce que euh, d'après les rumeurs que nous détenons, mm -hmm. ce qui tire, ce qui tirent les compatriotes et les citoyens congolais, mm -hmm. euh, ce sont certaines brebis galaises. Euh, qu'on retrouve maintenant dans l'armée. Donc, c'est là, au-delà de ce que vous qu y aurait déjà, je parle bien, déjà qui viennent du qu Rwanda pour, euh, disons, semer l'insécurité ici. Est-ce que vous avez déjà récupéré cette information C'est ce que nous disons. Il y a, on ne peut pas quand même ne pas marier cette montée de l'insécurité avec euh, la guerre qui, qui, qui, qui nous est imposée par le Rwanda. Et d'ailleurs, d'après certaines indiscrétions, il y a les Rwandas qui préfabriquent même certains groupes armés, des groupes armés téléguidés par le régime de Kigali, uniquement pour semer terreur, mais aussi pour troubler la quiétude de la population au Nord-Kivu, afin de pouvoir porter atteinte au processus d'épée qui est vraiment en cours dans la province du Nord-Kivu. Et à part cela... Il y a aussi certainement le manque de contrôle des électrons libres qu'on retrouve au sein de notre armée qui circule euh, en toute quiétude, mm -hmm. euh, notamment dans la ville de Goma. Et on parle des phénomènes 40 voleurs. Les phénomènes 40 voleurs, nous, nous les relions bien sûr euh, au mauvais emplacement de nos différents camps. Mm -hmm. Et même l'aéroport, l'emplacement aussi de l'aéroport, uh -huh. ne permet pas qu'il y ait quand même euh, la sécurité dans la ville, parce que vous allez voir, l'aéroport est entouré aussi par euh, les éléments des GR, uh -huh. de, de, de la garde républicaine. C'est tout à fait normal que l'aéroport soit sécurisé. Bon, c'est tout à fait normal, ouais. mais maintenant, il fallait voir comment... Les contrôler, ce que je dis, le contrôle de ces ça, ça, éléments, c'est ce qui pas, pose problème. Il reviendra prochainement, M. Placide. On parle ces ce matin de l'affaire Oazalène. Vous étiez parmi les jeunes qui se sont mobilisés à Goma pour réclamer leur euh, libération. C'était quoi les problèmes concrètement euh, Ce que j'étais en train de rappeler, mm -hmm. les Oazalènes, c'est un concept juste qu'on a donné euh, aux dignes fils du terroir qui se forment en ils un groupe. Donné nobis, ils se sont donnés ces noms, même la communauté ça, de la c même façon. C'est mon swahili, mm -hmm. ok, qui justifie juste euh, les, les autochtones d'une entité quelconque. Mm -hmm. Et maintenant, partant de ces concepts. Il y a des groupes, il y a des jeunes qui se sont juste formés mmh. uniquement pour essayer un peu de voir comment défendre leurs entités respectives. C'est dans ce sens-là. En d'autres mmh. termes, les sont des patriotes. Ils sont des patriotes, ils sont Et des vous jeunes vous fait résistants. Mousalendo. Effectivement, moi, aussi Mousalendo, étant ah. donné que nous défendons toujours la cause de notre patrie. Vous euh, avez aussi arme, alors. Ah, c'est là où nous aimerions quand même lever certaines confusions. Mmh. Les Ouazalendo ne sont pas à confondre avec les maï, -maï comme on a l'habitude ah, de les dire. Donc, ce sont pas des maï -maïs. Les Ouazalendo ne sont pas euh, à confondre avec euh, les groupes armés négatifs qui détiennent des armes okay? mm -hmm. dans, dans, dans la population. Non, non. Mm -hmm. Ce sont juste des gènes mm -hmm. qui, une fois qu'il y a euh, quelque chose comme d'attaque, externes visant leurs entités respectives, l'éveil, l'intuition, les, les pousse automatiquement à se défendre d'une manière là intuitive. Donc, ce n'est pas que eh, ils se sont préparés pour ça. Non, non. Donc, c'est juste spontané lorsqu'il y a une attaque. Ok, on se forme en des groupes des jeunes. Pour juste défendre l'intégrité. Et c'est là, c'est au prix de, de, de leur vie. Donc, c'est dans et, ce contexte-là que nous pouvons quand même éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport merci. Euh, merci euh, à, à cette structure de Ouazalendo. Merci beaucoup, pour cet éclairage utile. Mais ces jeunes se défendent avec quoi Parce que vous dites que ce ne sont pas des groupes armés, des maï, -maï mais ils se défendent avec En fait, la légitime défense... Mm -hmm et même notre constitution quand même les reconnaît, tout ce dont vous possédez, vous pouvez l'utiliser si vous êtes à mesure. Si vous êtes à mesure et si vous savez, si vous êtes confiant que ce que vous détenez peut être, va servir à la défense, Ok, utilise ça C'est dans ce contexte-là. Un une arme Bon, pas, pas, pas dans ce sens, parce qu'une arme... Non, non. Les Oisalendo ne détiennent pas des armes à feu. C'est tellement, c'est une accusation quand même euh, gratuite, si je peux dire ça. Une accusation gratuite, le Oisalendo ne détiennent pas des armes à feu. Les Oisalendo, comme euh, ça a été même donné dans les rapports euh, de, de, de, de, de certaines autorités, ils n'avaient que des, des, des, des bâtons, vous comprenez Des, euh, des lance des, des, des, des, des pierres dans ce contexte. Mm -hmm. hein? bon C'est dans ce sens-là, uniquement. Parce donc, que, armes, oui, c'est dans ce contexte-là. Oui. Euh, si, mm -hmm. en eux, ils sont confiants que ça, ça peut servir à, à neutraliser l'ennemi, ok, mm -hmm. c'est ce qu'ils ont utilisé. Donc, les accuser de détenir des armes, vraiment, c'est gratuit. Après, pression ou c'était comment Non, non. En fait, c'est là où il faudrait quand même éclairer certaines lanternes. Les Ouazalendo euh, préfabriqués par le régime de Kigali, c'est ce dont nous, nous avons compris. Hein. Ce sont ces gens-là qui ont eu à s'aimer cet incident qui est survenu euh, avant-hier. Parce que le régime... les régimes, ce les sont régimes, pas des jeunes patriotes. Le régime de le régime de Kigali, ce que j'allais dire, le régime de Kigali, c'est vraiment un régime trop tactique du point de vue euh, malignité, c'est un régime rusé et c'est là où vous allez, vous allez comprendre avec moi qu'il y a même des, des, des groupes rebelles négatifs qui sont téléguidés par Kigali. Okay et c'est dans ce même contexte, étant un régime purement stratégique et malin, et le régime de Kigali a réussi à monter Okay. des faux wazalendo la... juste pour euh, porter atteinte, pour impacter négativement le processus de paix qui est en cours dans la sous-région. Vous bon, comprenez au moins? Ce qu'on a arrêté, ce ne sont pas des vrais wazalendo, c'est vous Effectivement, oh. c'est ce que nous nous, nous nous sommes en train de déplorer. Vous êtes parti. Alors, de... tout le temps. alors, ce que nous sommes en train de dire, ok? Euh, les wazalendo, okay, sont là. Et ne peuvent que défendre l'intégrité du territoire national. Mm -hmm. Le reste, ce ne sont que des montages liés à, à, à, au régime de Kigali, uniquement pour euh, saper tout ce qu'il y a comme processus de paix à en République démocratique du Congo. Et qui est le responsable de ces Oasalendous ici, les chefs des Oasalendous arrêter le, Ouaz, le Ouazalendo nous arrêté, nous avons vu des, des, des vidéos circuler. Mm -hmm. C'est nous qui disons, c'est d'ailleurs euh, des, des personnes fictives, parce qu'on ne on les reconnaît pas, on ne les reconnaît pas dans l'opinion. Mm -hmm. okay? Et nous, nous sommes en contact avec nos vrais patriotes, mm -hmm. nos vrais dignes fils du terroir. Et au moins, nous les reconnaissons dans la population. Mm -hmm. Voilà. Donc, on a arrêté des faux Ouazalendo, selon vous, fabriquer... Par euh, Kigali, c'est le vous, c'est ça Effectivement, le régime, les régimes, les régimes, euh, d'après nos investigations menées, mm -hmm. le régime de Kigali n'a pas réussi seulement à monter des faux Azalendo, a réussi même à monter des faux groupes rebelles qui combattent euh, à leurs intérêts. Mais ça c'est grave effectivement, donc euh, il fallait comprendre et c'est ainsi que nous avons compris vraiment que le pays est tellement infiltré, le pays est en danger et c'est là où que la population, nous, nous, nous appelons la population toujours à la vigilance et ne, de ne pas tomber à, à n'importe quel genre de manipulation et où sont ces wasalens ils sont aussi à Goma les comme... Euh... Ben, on a arrêté, puis on, on a pris, on les a libéré. Euh, les libéré ils sont où c'est faux non c est, c est, c est, c est à Zalendo. C'est à l'état de pouvoir euh, euh, les rechercher. Non, non, non, non. Selon vos sources bon, on ne sait pas parce qu'il y a toujours oh, des rumeurs, de de il y a toujours des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux parce que moi personnellement, je ne fais pas confiance à tout ce qu'il y a comme euh, information communiquée tirée sur les réseaux sociaux. Il faudrait toujours creuser euh, auprès des sources crédibles, les autorités pour que nous ayons quand même assurance et certitude par rapport à une, à une information quelconque. Mais ça c'est grave de placer. Ouais. D'accord. On revient sur euh, la visite du président allez le président suisse. Euh, en tout cas, il faut dire que l'entretien entre le président Chisekedi et son homologue suisse Allais, euh, ici, donc le président Chisekedi s'est entretenu, voilà, je voulais dire, euh, le président Chisekedi et son homologue suisse se sont entretenus hier à Kinshasa. A cette occasion, dit a réaffirmé son refus d'un dialogue politique avec la reine de 23 soutenue par les Rwandais. Le chef de l'État congolais a martelé une fois de plus qu'il n'est pas du tout question d'un quelconque dialogue politique avec les agresseurs de la nation congolaise qui favorise selon lui l'ouverture d'une infiltration étrangère à tous les niveaux du pays. Il a dit, je cite, il n'est pas question de dialoguer, il n'est pas question de dialogue politique avec ces groupes. Je l'ai dit et je le retiens à préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que c'est un moyen de ce genre de, de, de dialoguer. Et qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer. Infiltrer des éléments qui, plus tard, vont créer des revendications fallacieuses et justifier les agression de la RDC. Chiseguedi est resté très ferme devant son homologue. Ah, le président ne lâche pas. Hein, pas question de dialoguer avec l'M23. Euh, en fait. Euh, pour les Congolais, c'est ce qu'ils attendent. Hein. C'est vraiment une position. Que, que nous salions mmh. et nous tenons toujours à ce que ça reste maintenu de la sorte. Mmh. Euh, la rébellion du M23 n'a pas certainement de chance actuellement. Oui. À l'époque, mmh. hein, dans des régimes passés, régime des... Euh, des régimes passés, donc moi je reviens à partir, je remonte à partir du régime de du feu, M. Laurent-Désiré Kabila. Okay. Euh, Kigali, Kigali, avec ses tactiques, okay. euh, réussissait à faire entrer, à intégrer certains de ses éléments dans différentes institutions de la République. Et maintenant, c'est déjà révolu. Ce n'est pas au travers des euh, euh, bavures, des guerres, et maintenant on va intégrer des intrus dans nos différentes institutions oui parce que ça remonte depuis euh, l'époque de l'AFDL il y a eu des soi-disant des accords, des, des signatures euh, de certains tests et c'est ce, ce qui tenait même au coup euh, nos dirigeants et avec ça euh, vous allez voir il y a eu changement de nom après le RCD c'est devenu euh, CNDP le CNDP a réussi à bousculer, à déranger avec euh, les malheureux Kundabatoire, vous comprenez Et ils ont réussi à faire intégrer les LR dans nos différentes institutions. Et puis ceux qui sont restés, ils ont changé encore des noms jusqu'à nous produire euh, les pseudo M23. Et maintenant, ils pensent que c'est toujours avec cette même stratégie qu'ils seront à mesure d'intégrer les LR. Pourtant. Selon notre manière de comprendre, ce n'est pas vraiment ça une façon que ces gens peuvent chercher à cohabiter avec la nation congolaise. Et leur plus grand malheur, c'est que la population n'est pas prête à cohabiter, la population n'est pas à mesure de rester soudée avec ceux-là qui ont réussi à endayer plusieurs familles en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la province du Nord-Kivu. Donc, les chefs de... Nord pour cette fois-là, au nom de la paix, il ne faudrait plus quand même que notre gouvernement puisse céder encore à, à, à leur montage, à leur manière d'agir, à leur agissement qui ne, qui ne, qui ne manifeste pas une bonne foi. Si ça serait au nom de la paix, ces gens doivent d'abord rentrer chez eux au Rwanda et maintenant, en étant au Rwanda, c'est là où on peut voir comment euh, passer d'autres mesures pouvant quand même euh, permettre qu'il y ait euh, la paix dans la sous-région. Et maintenant, avec leur imposition avec leurs tactiques d'imposition liées à la guerre Vraiment, on ne peut pas permettre à ce qu'il y ait dialogue avec ces gens parce que, en soi, le malheur est profond et jusqu'à présent, nos mémoires sont encore très douloureuses par rapport à tous nos, nos êtres chers qui nous ont déjà quittés à cause de leurs bavures sécuritaires qu'ils ont, qui, qui, qui ont réussi à monter dans la province du Nord-Kivu. Donc, le président de la République, nous l'encourageons et heureusement... Le président suisse, c'est une grande personnalité au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je suis sûr et certain qu'il va partir avec le message. Et nous l'attendons même ici à Goma pour lui transmettre euh, nos déshydratats liés euh, à notre malheur que nous avons déjà enduré plus de 25 ans ici en République d'Oquati du Congo et précisément dans la province du Nord-Kivu. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous attendez Bien sûr, le président arrive aujourd'hui, il sera accueilli par les autorités locales. Qu'est-ce que vous attendez de, de, de, de, de, de cette arrivée, de cette visite Selon vous, ça va changer quoi Et si tu faut préciser que la Suisse, vous venez de le dire, la Suisse s'apprête en tout cas à prendre la présidence mensuelle du Conseil de sécurité de l'ONU Donc, ça sera le premier mai. Mais est-ce que la RDC peut compter sur la Suisse pour régler cette crise sécuritaire et humanitaire qui secoue les pays en fait, la République doit rester ouverte à toute personne qui va manifester cette bonne volonté de pouvoir nous aider ou soit nous accompagner dans le recouvrement de la paix longtemps recherchée dans la province du Nord-Kivu. Et maintenant, comme le président suisse ou soit la Suisse en général s'apprête à récupérer le présidium du Conseil de sécurité des Nations Unies, il faudrait que le président puisse y entrer avec toutes les données fiables, parce que euh, nous déplorons d'ailleurs le passage de, de, de la première délégation du Conseil de sécurité des ambassadeurs qui étaient venus ici au Nord-Kivu avec des rapports là jugés que nous d'ailleurs nous nous jugeons des rapports superficiels parce qu'ils n'ont pas creusé, ils n'ont pas creusé différents fonds pour comprendre en soi les vrais problèmes. C'est là où vous avez vu même les rapports de Deloni, les faux rapports, un rapport qui est falsifié concernant les massacres de Kichiché on a, on a encore chargé la république pourtant c'est le régime de Kigali qui, a, qui, qui est instigateur de ces massacres de Kichiché donc c'est là où il faudrait que le président suisse à son entrée dans sa nouvelle fonction euh, qu'il qui, qui, qui y entre avec des données quand même fiables, des données tirées euh, de la base, parce que c'est nous la base et c'est nous qui souffrons et, et pour ça, il faudrait que nous puissions lui manifester euh, les vrais problèmes, lui présenter les vrais problèmes, voilà. qu'il qu savent comment se positionner par rapport aux problèmes liés à la crise sécuritaire sécurité de la province du Nord-Kivu. Donc, le régime de Kigali, c'est un régime euh, très malin euh, ne fait que jouer avec euh, la diplomatie externe, juste pour tromper la vigilance de l'opinion internationale. Merci beaucoup. On finit par cette question euh, politique. On a vu des images. Matata Ponyo, Katumbi, Deli, Sesanga, Ruiz, euh, voilà, et Marté Fayou, voilà. Je crois il y a les prix Nobel aussi qui sera là. Ah, en tout cas, un bloc uni, les opposants se réunissent ensemble peut-être pour faire un bloc uni, un ticket gagnant, s'il faut le dire comme ça, parce que la présidentielle approche. Et comment pouvez-vous commenter cette image Nous sommes dans un pays démocratique et ils sont vraiment libres de se réunir, d'autant plus que d'ailleurs, lorsqu'on voit une opposition euh, responsable, on espère quand même un changement parce qu'il faudrait toujours qu'il y ait l'opposition pour voir comment ça va contrebalancer par rapport au régime qui détient le pouvoir. Alors, quant à ça, nous ne pouvons que les souhaiter bonne chance et bonne organisation. Et tout ce dont nous sommes en train de traverser, comme crise, comme bavure dans différentes institutions de la République, c'est parce que notre opposition n'était pas encore organisée. Et si l'opposition prend déjà ce courage de pouvoir voir les choses dans la même direction, ok c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que ça soit uniquement avec un objectif électoral. Donc, cette bonne organisation doit se manifester aussi dans tout ce qui cadre avec la défense euh, des, des intérêts de la population, la défense dissociée de la population. Et ce n'est pas juste que... Parce que les, les, les élections présidentielles approchent, et on les voit maintenant se réunir. Ça, c'est pour nous, c'est de l'opportunisme. C'est vraiment euh, une bonne nouvelle. C'est une chose qui est, est normale. C'est bon, tout à fait normal, c est, c est, nous n'avons pas condamné euh, leur union, mm -hmm. mais nous, nous leur recommandons que cette union, cette soit organisation peuple, là, soit là. effectivement pour l'intérêt du peuple, ah. d'une manière pérenne, et pas seulement, ah. uniquement parce qu'il y aura des élections présidentielles qui pointent Merci. à l'horizon. Merci beaucoup. Comme à coutume, vous regardez la caméra et vous lancez un message à nos forces armées de la République démocratique du Congo les FRDC. À nos voyants militaires, euh, de tenir toujours fort, de porter toujours les flambeaux plus haut possible, et nous sommes sûrs et certains qu'ensemble, avec cette bonne coopération avec la population, nous allons mettre en déroute la fameuse rébellion du M23 jusqu'à l'ère dernier retranchement. Donc, courage, ne cédez pas à nos voyants, on est toujours ensemble, la patrie ou la mort nous vaincrons. Merci. Mesdames et messieurs, fin de cet entretien, bon week-end à tous et à toutes. On se retrouve dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Bye bye. Bye bye.